Par les temps qui courent, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de multiculturalisme. Et aujourd'hui, je me trouve dans les rues de Champigny-sur-Marne, donc il y a un peu de vent, si tu entends du vent c'est normal, et euh, bah, c'est une ville du 94 au sud-est de Paris où euh, c'est très, très, très multiculturel, on va dire ça comme ça. Et euh, j'ai toujours grandi dans un milieu comme ça, à Belleville euh, déjà, et puis bah, dans ma famille, euh, voilà, une famille chinoise, mais euh, je suis grandi en France, et aujourd'hui, mon épouse est Alsacienne. <rire> J'ai vécu en Espagne, en Chine. Entrepreneurialement parlant, je suis plutôt américain parce que je suis beaucoup de choses américaines. Et tout ça, c'est une grande, grande, grande richesse. Alors j'aimerais vous parler de ça parce que, bon, je ne veux pas faire de politique, mais c'est vrai que par les temps qui courent, ça peut être intéressant de rappeler aussi les quelques avantages à vivre avec une certaine diversité de personnes de cultures différentes. Pourquoi Parce que déjà... Ça nous aide à nous ouvrir l'esprit. Et ça, c'est hyper important. Sinon, on pense que notre paradigme est la vérité. On pense que notre point de vue est la seule chose qui est vraie. Et ça, c'est dangereux. Parce que parce que ça ne l'est pas forcément. Euh, dans la vie personnelle, moi j'aime bien... Euh, euh, je vais vous donner un, un exemple culinaire. C'est plutôt moi qui cuisine à la maison. Et souvent, mon épouse me dit... Oui, mais fais pas ça avec ça. Moi, j'aime pas suivre des recettes. Hein. Et du coup, j'aime bien inventer, j'aime bien créer. Elle me dit, mais fais pas ça et ça. Ça se mélange pas, ça va pas ensemble. Et en fait, moi, à chaque fois que j'entends ça, je, je, je bug. Parce que dans la cuisine chinoise, c'est tellement varié que j'ai compris un truc c'est que dans la, cuisine, dans la cuisine chinoise et toutes les autres cuisines, hein, c'est qu'il n'y a pas de règles en cuisine. Pourquoi euh, beurre-confiture ou chèvre-miel euh, serait plus cohérent que porc caramel ou poulet ananas euh, qu'on peut goûter dans, dans la cuisine chinoise. Et du coup, cette ouverture d'esprit nous donne plus de liberté et plus d'outils pour pratiquer notre coaching. Autre exemple que j'aimerais te donner, c'est que moi, par exemple, je ne suis pas certifié. Et donc, oui, il y a forcément des inconvénients hein, euh, à ne pas être certifié. Mais par contre, waouh Il y en a des avantages. Les avantages, c'est que je suis libre. Je n'ai pas été… Euh, je ne veux pas être méchant, mais je le dis quand même parce que c'est vrai que quelquefois, je peux le voir. Je n'ai pas été endoctriné à une façon de coacher. Je me sens libre d'apporter ce qui, selon moi… Et la bonne solution pour mon client parce que en fait, mon client, mon prospect, mis à part peut-être lui-même, je suis la personne qui la connaît le mieux. Donc, c'est de ma responsabilité de lui apporter non pas ce que j'ai appris quelque part et que je dois dupliquer, mais ce que moi, j'estime être bon pour lui. Et du coup, j'ai besoin d'outils variés, de connaître des choses différentes. Donc dans mon business et dans votre business, je vous encourage à, à découvrir des choses. Moi par exemple, quand j'accompagne les clients avec mon équipe, on va s'inspirer de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a appris. Alors là, il y a une voiture très sympa qui va passer. <rire> on va s'inspirer des prestataires qui nous ont aidés. On va s'inspirer de formations qu'on a suivies, de mastermind qu'on a suivies en France. Aux États-Unis, en ligne, en présentiel, de coach, de mentor, j'ai tellement consommé de manière différente qu'aujourd'hui, grâce à ce multiculturalisme, hein, entre guillemets, je peux servir d'une manière beaucoup plus riche que si on m'avait juste dit le coaching, c'est juste poser des questions et écouter. Et donc c'est important pour toi de t'ouvrir à d'autres pratiques. De rencontrer d'autres coachs pour savoir ce que d'autres font. De voir notamment aussi en termes business, en termes de marketing, de voir comment les autres développent leur business. Sinon, le risque, c'est que tu penses que pour développer le business, il n'y a qu'une manière de le faire. Et que si tu n'arrives pas à le développer, c'est que tu es une mauvaise personne. Puisque cette manière fonctionne. Donc, si elle fonctionne pour, pour les autres, elle devrait fonctionner pour toi. Sinon, tu es nul. Alors que ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a plusieurs manières d'arriver à destination, mais pour ça, tu as besoin de côtoyer d'autres personnes. Il y a aussi un autre avantage euh, qui n'est pas forcément volontaire à, à ce multiculturalisme, c'est aussi d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce qu'on voit. Qu'est-ce que j'entends par là euh, Alors là, je ne donnerai pas d'exemple de, plus poussé, ce serait... Euh, pas Très approprié, je dirais, mais il y a dans d'autres cultures certaines choses où je me dis waouh! En fait, je suis bien content que mes parents m'ont élevé comme ça, tu vois. Euh, je sais pas, je vous donne un exemple au pif. Ok, bon, j'espère heurter la sensibilité de personne. Oh mince, j'aurais peut-être pas dû partir sur un exemple. Ok, par exemple, dans chez les chinois. Mais pas que chez les chinois, hein, évidemment, mais chez les chinois quand tu vas chez quelqu'un, tu enlèves tes chaussures. Tu rentres pas avec tes chaussures. Et euh, bah, je suis bien content de grandir dans euh, euh, cette, euh, cette culture-là parce que euh, bah, j'en suis reconnaissant. Alors évidemment, je ne donne pas le meilleur exemple parce qu'il y a d'autres exemples qui seraient euh, très maladroits. Mais tu, tu vois ce que, là où je veux en venir. Et donc, de passer du temps avec d'autres coachs, d'autres entrepreneurs. Par exemple, moi, m'a apporté une chose, c'est d'avoir de l'appréciation pour ce que j'ai. Souvent, quand on ne rencontre pas vraiment des gens et qu'on se contente d'observer leurs réseaux sociaux, on se dit Oh, bah tiens, telle personne a ça, ouais, elle a ça, elle a ça. Et en plus, dans notre tête, on additionne. Alors, personne A a, euh, euh, a ça, personne B a ça, personne C a ça. Et dans notre inconscient, on imagine que notre concurrent, il a A, B et C, et que comparé <rire> à cette fusion de personnes, eh ben, on est un gros loser en fait. Et C'est pour ça que c'est important de côtoyer les gens, de fréquenter. Donc c'est vraiment notre thème, vous l'avez compris, ce mois-ci de la communauté, passez du temps avec les gens. Enrichissez-vous des autres cultures, des autres pratiques, de ce que d'autres font. Ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous donner des idées, et puis ça va vous offrir aussi de la gratitude. Ça va vous sortir de la comparaison. Justement, plus vous côtoyez des gens, je pense, moins vous vous comparez. Alors que plus on est sur les réseaux sociaux, où on voit que le maquillage de la vie des gens, et moins c'est mauvais, et moins c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous parle. Et euh, vous le savez, nous, on a envie, on a envie de vous rassembler. On a envie de vous permettre de vivre une année ensemble, à bosser ensemble, à vous découvrir ensemble. En toute transparence, je vais vous dire ce que euh, j'ai entendu de la part d'une prospecte qui se reconnaîtra peut-être tout à l'heure, qui m'a posé la question. Quand je dis tout à l'heure, c'était littéralement il y a une heure avant cet enregistrement. Qui m'a dit « Ouais, Lingen, euh, je t'avoue, euh, euh, je suis un peu partagé, euh, ton programme est top, mais ouais, je me demandais s'il y a un accompagnement personnalisé. » Euh, quoi, en un à un avec un coach serait pas meilleur Moi, euh, bon, elle n'était pas forcément convaincue mais elle m'a posé la question parce que c'était là et elle a bien fait et euh, bah, du coup je lui ai, je lui ai répondu euh, une des réponses que je lui ai apportées c'est la suivante c'est que cette richesse cette multicult, ce multiculturalisme est impossible à avoir en un à un avec un coach quand bien même c'est le meilleur coach et le meilleur mentor du monde ça c'est euh, voilà, c'est la clé. Je pense qu'il faut vraiment vraiment retenir ça. Donc il y a peut-être des avantages, quoi. Peut-être bien sûr qu'il y a des avantages au coaching individuel. Mais ce qui est sûr, c'est que le groupe a comme avantage le groupe. Et pour peu que tu sois quelqu'un qui soit sensible au groupe et que euh, passer du temps avec les autres t'énergise, te donne des idées. Moi, je suis même si je suis quelqu'un d'introverti, je me nourris de ça. J'aime lire des livres, mais waouh, c'est à la rencontre des autres que je me motive, que je me stimule, que je vois les autres progresser. Parfois, je suis un peu jaloux et ça me pousse à me dépasser. Et c'est ce que je t'encourage à vivre, à vivre avec d'autres coachs, rencontrer d'autres personnes. Donc, si tu veux aller plus loin avec nous, bah, tu sais où nous trouver. Ce sera avec grand, grand, grand plaisir qu'on euh, bah, qu te qu'on t'intégrerait si c'est quelque chose qui te convient. Et pour savoir si ça te convient, c'est très simple. En description, il y a une vidéo. Tu cliques sur le lien, tu vas sur la vidéo et regarde la vidéo. Si ça te parle, si ça t'intéresse, je serais ravi de faire un appel avec toi. Et si c'est pas le cas, c'est 100% OK. Mais on a une offre de Noël. Ne la loupe pas. Prends au moins le temps de la regarder. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En toi et ta famille.